Bon bonjour à tous, euh, nous sommes sur euh, df 2 bon, je vais vous présenter un peu le gameplay, ça va être très drôle, voilà. Donc un peu les serveurs sont un peu euh, en train de charger, mais bon je peux comprendre depuis qu'ils sont sortis la nouvelle mise à jour de Jungle Affair d'eau, donc bon, euh, c'est euh, un peu dur de faire euh, avancer un peu plus les serveurs, donc bon je peux les comprendre. Hein. Arrivée à Ilius. Tiens, pour une fois que euh, la voix de la présentatrice, elle est euh, en français, Prends prend euh, médic. Ah bah on m'a pris déjà un médic. Ah bah nickel On va prendre deux médic. <rire> bon bah du coup je joue médic. C'est un perso euh, très dur à jouer, mais bon après je peux comprendre. Hein. Oula, ça, ça devient un peu chaud. Ah, je suis mort. Bon, bah c'est pas grave, j'ai soigné un peu mes coéquipiers. C'est déjà ça, hein. Le Heavy, il a foncé un peu dans le tas, mais bon, ça va, tant que j'ai pu me sauver. Par contre, moi, je me suis fait bien poutrer la gueule à part euh, le sniper. Hein. Ah Bah, on l'a réussi. Ah, dommage, j'ai tenté de faire euh, un kill, mais ça n'a pas trop marché. De hein. bah, toute façon, après, midi, c'est un peu dur de tuer des ennemis. Hein. Oh Oh la vache Ah, ça m'aurait jamais arrivé. Ah voyez, oui, c'est un peu dur de jouer euh, médic mais... Euh... Ça passe, écoutez. Hein. Oh, en plus, j'ai des compliments, donc... Euh... Oh la vache Ah là là, le soldeur. Toujours en l'air et toujours casse-pied. Hein. Bon, oui, là, c'est une grosse mise à jour qu'ils ont fait. Hein. C'est euh... assez spécial d'avoir euh, Play of the Game. Hein. Mais bon, moi, j'en ai presque jamais, je peux comprendre, mais euh, bon. Oh, j'ai atteint niveau 10. Oh, super, des coffres. C'est dommage qu'il faut que je paye, mais bon... Là, cette fois-ci, c'était que je commence un peu le jeu. Donc c'est parti. Oh, un nouveau skin de Pyro, tiens. Alors là, je vais jouer un peu mon personnage principal, qui est le Demoman. Je l'aime bien parce que il est un peu écossais. Moi, c'est tout ce qui est un peu écossais, évidemment, j'aime beaucoup. Après ce qui est un peu triste avec euh, Demoman là, à l'instant là, c'est qu'il a changé de couleur de peau Mais bon c'est pas grave, hein, je peux comprendre hein. Parce qu'à cause de tous les mots de... Euh... Comme... Comment il dit déjà PewDiePie euh... né... Oh la vache Oh yeah J'ai tué quelqu'un grâce à mes explosifs à la fin Oh Il y a le midi qui me reçoigne. Oh c'est super sympa Tiens je me mange. Hop là Vengeance Ouh! Détruit! Voilà! Un bon massacre! Hey, look at me, ma! Ouh la vache! <rire> Je m'attendais pas que le scout arrive! Oh la vache! Ouh la vache! Ouh la vache! Oh non! On a massacré! Ah, <rire> il est con! <rire> bah, du coup, on va s'arrêter là! Hein, parce que bon. Euh... Parce que bon, on a fait une bonne partie euh, sur, euh, cette, sur certains maps de TF2. J'aurais pu vous montrer à quel point je suis bon sur un ingénieur mais bon. C'est un peu dur à y jouer, hein, franchement. Allez. On arrête tout, on arrête de faire la blague, euh, c'est bon, ça ressemble à du Overwatch, euh, voilà. Dev 2, c'est un bon jeu. Arrêtez-moi si vous connaissez celle avec la... <rire> <rires> oh putain <rires> Oh putain je m'en... <rires>